Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser un nouveau marque-page original du style shabby chic. Alors c'est un style, euh, le shabby chic est un style raffiné et élégant à la fois avec une petite touche de vintage. Si vous voulez en apprendre davantage, j'ai mis un article sur mon blog à ce sujet. Donc pour cela je vais utiliser du matériel de chez Action que j'ai acheté avant-hier et je vais aussi utiliser des encreurs e -zinc donc, euh, ce sont des encreurs et zinc Pigments. Alors, il y a la couleur aqua et la couleur Metal Green. Je vais utiliser, euh, pour les tamponner ici, je vais utiliser un applicateur d'encre en bois de la marque Aladine. Donc, vous avez des mousses qui se, qui se détachent. Vous pouvez acheter les mousses à part si vous en avez besoin. C'est toujours bien d'en avoir plus. Si jamais vous passez d'une couleur claire à une couleur foncée, et ça vous évite à chaque fois de les laver, etc., je vais utiliser aussi de la, de la glitter glue, c'est une colle pailletée euh, qui est dotée d'une pointe d'écoulement facile, donc euh, vous savez faire de, de, euh, des traits, etc., donc c'est très pratique. Vous avez, euh, je vais utiliser euh, de la colle de chez Action. Par contre, c'est une colle qui sent très très fort. D'ailleurs, vous allez voir que je vais vite la changer avec de la colle prite Et je vais utiliser une bande de papier de 160 grammes de 8 cm sur 19,5. Et euh, une feuille de papier euh, bah, du bloc de Lidl. Je me suis rappelé que c'était de chez Lidl que j'avais acheté. Donc, je vais prendre cette feuille-ci. Comme il y en avait deux, donc, je l'ai déjà euh, découpé. Donc J'ai déjà euh, pris le motif, en fait, j'ai pris la fleur. Je l'ai découpé euh, à la main. Alors, vous faites, au lieu de couper avec les ciseaux, eh bien, vous faites tout simplement un découpage comme ça. Vous suivez la silhouette de la, du motif. Bon, ce, que, ce qui serait mieux, c'est d'abord de, de couper l'ensemble voilà, pour ne pas euh, abîmer euh, toute la feuille. Et alors, vous venez ici et vous découpez progressivement jusqu'à ce que vous avez euh, vraiment le contour qu'il vous faut. Moi, j'aime bien faire cette découpe euh, comme ça, parce que bon, on obtient quand même des, euh, un effet de matière et en même temps, ben, ça fait un petit peu euh, naturel, ça fait pas trop euh, rigide, trop cerné, etc. Donc pour moi, c'est l'idéal. Et alors, comme je vous avais dit dans la vidéo de, du haul de chez Action, euh, je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue. Ce blog, je l'avais acheté de chez Action et euh, je m'étais dit que j'allais l'utiliser comme pochoir. Donc, je vais le tester et on va voir si la feuille s'apprêter comme pochoir. Alors déjà nous, a, nous constatons une chose, c'est que euh, les feuilles sont euh, du côté euh, du côté recto et euh, eh bien c'est beaucoup plus lisse donc alors moi je vais utiliser cette, euh, cette face-ci pour mettre des euh, motifs, des petits cercles. Hein. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une différence de taille au niveau des sacs, donc je vais en profiter. Mais pour le moment, ce que je vais faire, je vais remplir mon fond avec un sorte de dégradé. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais préparer le, le fond. Alors, je vais commencer par le vert. Parce qu'en fait, j'ai choisi le vert et le bleu. Parce que bon, le fond, il est légèrement gris, bleu et, euh, et ici, il y a du vert il y a pas mal de vert Maintenant je vais venir par dessus avec ce bleu et mon pochoir et je vais mettre quelques motifs Voilà et alors je vais prendre le bleu foncé et je vais repasser par dessus. Donc Maintenant, nous allons passer au collage de mes fleurs et à partir de là, je vais ajouter d'autres éléments pour embellir mon marque-page. Et je vais ajouter, je vais ajouter ça, un peu de verre, un peu plus de verre. Alors voilà, ça a séché entre temps. Et maintenant, je vais ajouter quelques embellissements. Donc, je vais ajouter quelques petites perles par-ci par-là. Et je vais commencer avec les perles blanches. Je vais en ajouter une ici. Je ne sais pas si ça va bien tenir, sinon j'interviendrai avec de la colle super super Et je vais mettre ici. Donc voilà, maintenant je vais faire un petit trou ici pour passer un ruban. Le ruban que j'ai euh, reçu dans le kit du papier euh, que je vous ai montré dans la vidéo de, euh, du hall de chez Action. Donc euh, je, vais, euh, je vais mettre les rubans. Et alors en même temps, je vais euh, trouver euh, un papier, j'aurais dû le faire avant de coller les perles, j'ai complètement oublié. Je vais coller ici un papier pour euh, plier un, un verso euh, avec euh, des motifs ou quelque chose comme ça. Et dans le bloc de chez Lidl, les, euh, les motifs ne sont pas, euh, sont pas géniaux. Donc euh, j'ai euh, pris euh, ce bloc de chez Action. J'ai choisi ce, ce papier-ci, celui-ci. Donc Hors caméra, j'ai coupé la dimension qu'il fallait pour ne pas euh, faire que la vidéo soit, soit longue. Donc voilà, ce n'est pas la même couleur. Donc ce que je vais faire, je vais un petit peu tamponner par-dessus juste pour avoir quelques quelques reflets euh, vert, bleu. voilà. Alors ce que je vais faire par contre, je vais un petit peu assombrir les bords, donc voilà, et maintenant il ne me reste plus qu'à la coller. Je ne vais pas utiliser la colle de chez Action parce qu'elle sent très très fort. Donc maintenant je vais mettre un trou. Alors voilà le résultat et donc cet effet là je l'ai réalisé avec de la glisseur glue cette couleur ci. Donc j'ai pris uniquement euh, ma petite colle à paillettes et j'ai fait voilà, j'ai fait des mouvements comme ça. Au hasard. Donc c'est comme des, euh, des petites euh, virgules comme ça, des mouvements un petit peu ondulés. Et vous laissez sécher quelques minutes et ça donne ça parce que bon la partie euh, dans laquelle j'ai réalisé ça a été endommagée et c'est pour ça que je vous refais cette, cette partie pour vous expliquer que voilà j'ai utilisé cette couleur ci et pour les fleurs j'ai juste ajouté quelques petits euh, quelques petites touches de, de ce rouge métallique et, euh, et ici j'ai mis mais vraiment quelques petites touches de bleu mais là c'est parce que j'en ai et donc si je n'avais pas cette couleur, ben, je me serais contentée de ces deux couleurs-ci. Donc ça, ça donne un effet quand même assez, euh, assez chic. Et ça donne un léger bas-relief, une sorte de, de texture. Je ne pense pas que ça part, vous avez beau frotter, ben, ça ne part pas. Voilà, donc euh, moi je trouve que le résultat est, euh, est très joli. Et vous voyez, vous avez bien vu qu'avec Trois rien, on a réalisé un joli marque-page. Ah, oui, j'ai oublié aussi, euh, bah oui, c'était pendant. Euh, c'était dans la partie euh, qui est malheureusement endommagée. Donc vous n'avez pas vu que j'ai fait, j'ai euh, dessiné quelques petits cercles comme ça avec mon Posca blanc. Et ça euh, c'était juste un plus, mais on ne le voit pas vraiment bien. Donc euh, voilà le résultat, donc euh, vous pouvez utiliser une autre fleur si vous avez, mais en tout cas essayez un petit peu de disperser les éléments pour laisser un peu, euh, peu d'espace, un côté aéré pour voir quand même le fond et puis euh, jeter quelques motifs, quelques perles, etc. pour euh, faire euh, quand même une atmosphère assez chic et romantique. Et pour le Verseau, eh bien nous obtenons ça, donc, euh, bien entendu, le papier n'était pas de la même couleur que le côté euh, face. Et donc, pour renforcer un petit peu, pour faire ce rappel de couleur, et euh, vous avez vu, j'ai un petit peu tamponné, j'ai cerné le, les contours, le contour du, du marque-page. Et ça, ça donne cet effet de profondeur. Ça donne un effet un peu brouillé, mais en même temps, euh, une sorte de profondeur. Et, et je trouve que la texture est assez euh, séduisante et ça va avec euh, le, ce que j'ai, le contenu de, du côté face et comme j'ai quand même les, euh, les petits cercles et les, les petits pois donc euh, ça nous fait un rappel avec euh, le blanc ici donc les petits pois blancs nous les avons ici mais plus colorés parce que vous avez vu, j'ai utilisé le pochoir, donc ça tombait bien. Ce, ce papier-là s'apprêtait bien à cette, à cette technique, à cette, à cette image. Donc, pour réussir un marque-page dans le style shabby chic, je vous conseille d'utiliser des couleurs pastel, bleu, rose, beaucoup de blanc dans vos mélanges, et vous ajusterez après des rubans des perles, des nœuds, pour renforcer cette touche de douceur et de romantisme et euh, bien entendu euh, votre petite touche personnelle. Donc voilà ce qu'il en est concernant ce marque-page original. J'espère que tout le, le, dé, le déroulement de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce plus et d'ailleurs j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos encouragements, vos j'aime et vos commentaires pour mes précédentes vidéos, ça m'a vraiment donner euh, vraiment beaucoup d'encouragement et ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a vraiment euh, boosté pour vous euh, produire davantage de, de vidéos, tutoriels. J'espère que, que voilà, que cette chaîne va encore euh, grandir et, et c'est votre manière, votre façon extraordinaire de la soutenir en mettant des pouces hauts, des commentaires et, et voilà, en vous abonnant à ma chaîne. Sur ce, je vous dis euh, ben, Faites des marque-pages, faites ce qui vous passe par la tête, mettez des fleurs ou ce que vous voulez, des motifs ou alors des, des images d'oiseaux, de papillons, etc. Quant à moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et entre-temps, je vous dis, continuez à faire de, de l'art, épanouissez-vous dans votre passion, faites-vous plaisir en tout cas, c'est le plus important. Bisous et à très bientôt. Merci.